Et pour cette troisième édition d'Escalabiox, en fait, c'est Escalabieux et la fête du géoparc en même temps. C'est une collaboration en fait entre l'association Aptitude, qui est un club affilié à la FFME, et le parc naturel régional du Luberon. L'ensemble voilà, fait un événement vraiment intéressant en termes de mixité du public et c'était aussi notre objectif de faire venir euh, sur ce site euh, des gens qui ne sont pas spécialement grimpeurs, voire pas du tout. Et puis aussi de faire découvrir aux grimpeurs euh, la richesse euh, patrimoniale euh, à la fois gé géologique, naturelle et historique euh, du support sur lequel ils grimpent. 8, 5, bah, on est à Biux et euh, on, fait, on fait des compétes d'escalade et de l'escalade. Et ça, quoi de spécial Bioux bah, C'est de la falaise et c'est assez compliqué. ça m'intéresse d'apporter la dimension artistique dans un événement sportif voilà moi je crée des, des liens entre le sport et, et la culture et donc là ce spectacle ça s'appelle la bourse ou la vie et ça traite du rapport à, à la peur donc voilà je, je vais proposer ce spectacle sur la façade du parc ce soir voilà qui est une recréation par rapport à la façade hein, parce qu'à chaque fois j'ai je réinvente une voix une voix poétique sur les ah, façades là, urbaines. <musique> Alors la partie escalade, ça va consister en deux parties. Il va y avoir des ateliers découvertes pour les gens qui veulent découvrir l'escalade. Donc il va y avoir de la batte d'escalade, la montée à l'Indien, de l'initiation à l'escalade, une descente en grand rappel. Et puis pour les grimpeurs qui sont autonomes, en fait il va y avoir un hommage à Patrick Edlinger qui va être donné, donc avec des voix qu'il avait fait lui en solo pendant son film « La vie au bout des doigts ». Une possibilité de se faire photographier dans le toit de DSF quand il était euh, sur un bras, les, les deux jambes dans le vide, en fait. Cette photo qui a fait le tour du monde, en fait. Et puis, euh, tout un tas de petits challenges. Et puis, après, les gens autonomes pourront euh, grimper ce qu'ils veulent. Quoi. au pied du de pilier des c'est un endroit un peu symbolique parce que c'est là où Patrick finit son film en fait en solo dans la vie au bout des doigts donc en fait à l'annonce de son décès on a été plusieurs à, à venir à déposer des photos comme ça sans se, se conserver spécialement et puis après quand on a décidé de faire la troisième édition d'Escalabux on s'est dit que ça pouvait être sympa de faire un hommage c'est Jackie qui a eu l'idée du cairn en fait et puis c'est les enfants d'aptitude euh, qui ont pris pas la pelle et la pioche, mais euh, les scies autour, un petit peu, qui ont ramassé des cailloux, et qui ont euh, commencé à faire euh, un cairn, qui sera, on espère, de plus en plus grand. <rire> Faites une chartera de l'illustre